Oui, Bonjour, donc moi je suis Ludovic Pio, je travaille pour une société qui s'appelle Oxalide, on, on s'en fiche un peu là tout de suite, et euh, moi je représenterai l'armée la, des singes. Donc moi je suis Jérôme Petazzoni, je travaille pour une petite start-up de garage de la côte ouest qui s'appelle Docker, euh, on met des choses dans des boîtes, des choses comme ça, et euh, voilà. Donc euh, moi je m'appelle Laurent Grangeau, je suis Classification Architect chez Sogeti, so so je vais et euh, je représente le skynet qui va aller essayer d'attaquer la planète des singes et le détruire complètement. Pour ma part, Adrien Blain, je suis évangéliste chez Société Générale et aussi Docker Captain dans la petite PME, euh, occasionnellement. Et je vous propose qu'on embraye un petit peu tout de suite. Ça clique, ça clique. Allez, prologue. Alors... L'idée, c'était de faire un truc un petit peu décalé, d'avoir une petite métaphore pour sortir du talk un peu technico-technique, plan-plan. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler de Skynet, la grande plateforme méchante industrielle qui va tous nous envahir, et de la planète des singes qui va tenter de résister, de contre-attaquer également pour sauver l'humanité face à cette hégémonie de métal, de data center, etc. Concrètement, on va parler de deux plateformes, de deux plateformes qui ont vocation, en fait, à être des plateformes d'orchestration Docker, qui vont permettre d'héberger nos applications de part et d'autre, et aussi nos chaos monkey qui vont nous permettre de nous taper dessus joyeusement. Alors, on a choisi volontairement des paradigmes différents pour ces deux plateformes. La première, elle est plutôt portée sur l'autonomie. On va aller rechercher chez les opérateurs de cloud public le minimum possible, en gros des capacités de YAS, et on va garder pour nous les capacités d'orchestration, on va garder pour nous notre capacité de résilience, on vous expliquera comment on la construit tout à l'heure. On a utilisé comme religion Docker Swarm pour l'orchestration et on utilisera un Chaos Monkey Custom. De l'autre côté de la balance, on va retrouver finalement une autre plateforme qui est plutôt portée sur d'autres technologies. La religion c'est plutôt du Kubernetes. On va aussi chercher à approcher les services du cloud différemment. On va chercher des services à plus forte valeur ajoutée, du stockage distribué, de, des scaling groups pour gérer, pour, pour offloader une partie de, de, de la résilience chez ces, chez ces services providers. Et on, va mettre, on mettra une autre forme de Chaos Monkey qu'on qu évoquera un petit peu. Cette présentation, finalement, elle s'inscrit dans une, dans, dans une saison de talk. On a commencé avec un petit bout de plateforme qu'on avait présenté à, à Devox au début. Puis on avait continué en rajoutant des petites choses au fur et à mesure. En rajoutant donc la création des clusters, en rajoutant un, un petit peu de stockage distribué, on en parlera. On avait, tu avais testé la partie Chaos Monkey de Netflix, tu nous en parleras un petit peu. Et aujourd'hui, on vous propose de vous raconter un petit peu la suite du film en vous parlant de résilience, de voir un Chaos Monkey à l'œuvre, ce qu'on n'avait pas encore présenté, et d'avoir des approfondissements proposés par Jérôme. Allez, on parle de la planète des singes Oui, alors donc, euh, voilà mes petits amis. Cliquez. Merci beaucoup. Euh, voilà mes petits amis, donc. Euh, alors, qui dans la salle a déjà vu un Chaos Monkey de chez Netflix qui, a, qui sait ce que c'est que le Chaos Monkey de chez Netflix OK donc pour les autres Netflix donc vous le savez c'est une plateforme de de vidéo à la demande elle est intégralement montée pour la partie on va dire exposée en B2C elle est intégralement montée sur AWS sur sur les services du cloud public d'Amazon d'accord qui ont la fâcheuse tendance de tomber régulièrement au niveau unitaire donc bien que Amazon insiste sur le fait que sa plateforme est hautement résiliente. Elle est hautement résiliente à partir du moment où l'architecture est distribuée sur sa plateforme. Et donc, pour tester la résilience de leur application, Netflix on se sont dit « on va introduire du chaos, on va introduire des incidents sur notre plateforme de façon à, au fil, au fil de l'expérience, la rendre plus robuste. Pardon »« Pardon. Si ça fait mal, fais-le souvent. Si » Et ça va faire mal, je pense. Et donc, par rapport à ça, donc, euh, ils, ont un, ils ont inventé tout un tas de, de petits automates euh, qui s'appellent l'armée des singes. Le premier étant le Chaos Monkey. Le Chaos Monkey étant euh, dédié à tuer des instances, c'est-à-dire des serveurs, on va dire, sur la plateforme Amazon. On a euh, son grand frère, qui est le Chaos Gorilla, qui tue carrément toute une région, c'est-à-dire l'équivalent d'un gros-gros data center d'un continent entier. Euh, et puis, il y en a d'autres, Janitor, etc. Euh, Sauf que moi je ne l'avais jamais vu à l'œuvre. Et, euh, et donc en fait, euh, bah ce, ce talk, enfin cette série de talk a été l'occasion d'en mettre un en place. Euh, ça me semblait plutôt sympa de, de recourir à ces petits, ces petits osios-là. Euh, et donc ça marche comment vous, votre affaire de clicker là Ok. <rire> Clavier. Ça le fait mieux. Voilà. Alors voilà euh, l'architecture technique du Chaos Monkey de Netflix. Alors, je vous fais, je vous fais court, je vous épargne, je vous épargne les différentes bobates. Grosso modo, il y a 9 JVM, un serveur MySQL, un serveur PostgreSQL, un cluster Cassandra, un cluster Redis, et je crois que c'est à peu près tout. Donc, c'est, on va dire que c'est quand même une bonne grosse tannée à installer. Et évidemment, quand on prépare une conf, hein, pour les gens qui, qui font des confs, si vous le savez pas, quand on prépare une conf, c'est souvent la nuit, c'est souvent à l'arrache. Donc, pour monter euh, toute cette belle architecture, euh, évidemment, c'était compliqué. Tout ça pour tuer des serveurs, hein. <rire> bah pour essayer de me tuer en tout cas. Pour essayer de les tuer. Voilà. Donc euh, par rapport à ça, je vous dis, euh, ok, euh, ça va être peut-être un petit peu compliqué d'installer ça pendant trois jours. Alors ça c'était il, il y a un moment, c'était il y a un mois. Euh, donc comment je vais faire Il me faudrait quelque chose de rapide et de bon goût pour installer. Alors il se trouve que dans le monde Kubernetes, euh, dans le monde des orchestrateurs Docker Kubernetes, euh, il y a un produit qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Helm. D'accord. Et Helm, c'est une solution de packaging, on va dire, qui permet euh, de, de provisionner, en fait, enfin, de décrire euh, toute une configuration comme ça d'architecture technique un peu complexe euh, au sein de, de fichiers YAML, d'accord, de façon à pouvoir les installer en quelques lignes de commande. On va essayer d'installer un Spinnaker, si j'ai un peu de temps. On va essayer d'installer un spin hacker très rapidement sur un cluster Kubernetes. Le truc, c'est que de manière sous-jacente, alors évidemment, comme souvent maintenant, euh, ces outils-là euh, enfin, mettent à disposition des dépôts publics sur lesquels il y a un certain nombre de produits qui sont déjà disponibles. Euh, dans les produits disponibles, il y a Spinnaker. Spinnaker, c'est un espèce de, de Jenkins sous stéroïde, on va dire, de Jenkins qui sait faire de l'autodiscovery sur des plateformes containerisées, euh, et euh, le Chaos Monkey euh, de Netflix, si vous regardez euh, cette slide-là, euh, le Chaos Monkey de, de Netflix, c'est juste la partie qui est ici, là, d'accord tout le reste, en fait, c'est euh, toute la partie d'orchestration qui s'appelle Spinnaker. Et il se trouve que dans Helm, on a euh, une, euh, on a une recette, on va dire, un chart. C'est le nom officiel, euh, c'est la terminologie officielle dans le monde Helm. On a un chart pour Spinnaker. Donc, ça me facilitait beaucoup la tâche. Et on va essayer d'installer tout ça en l'espace de quelques minutes. Le truc, c'est que de manière sous-jacente, OK, c est, c est, ça a l'air d'être plus facile à installer avec ces outils-là, mais de manière sous-jacente, il faut quand même du Kubernetes. Et voilà l'architecture technique de Kubernetes. Ah. Donc il faut que je vous montre tout ça en, en démo, là, tout de suite, en l'espace de 5 minutes. Euh, alors, c'est pareil, je vous passe l'architecture technique de Kubernetes. Si vous avez déjà suivi des conférences là-dessus, vous, vous les connaissez. Euh, mais globalement, c'est quand même relativement compliqué. Il y a pas mal de pièces mobiles. Il y a de l'ETCD en cluster pour euh, la machine à état. Euh, il y a des workers, il y a des masters. Tout ça doit être en, en hautement résilient pour résister aux attaques du petit copain. Et, et voilà, et voilà. Donc, euh, comment faire pour installer tout ça Alors, Sur AWS, il euh, y a un outil qui s'appelle COPS qui permet d'installer des clusters Kubernetes en une ligne de commande. On va essayer. Donc, si on, si on résume, hein, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un cluster Kubernetes d'accord, sur AWS, d'accord, sur une région qui est vierge. Par-dessus, on va installer un Helm, un installeur Helm, par dessus, on va installer Spinnaker, qui est donc l'espèce d'orchestrateur, l'espèce de Jenkins sous stéroïde, et par dessus, on va installer du MySQL, et par dessus, on va installer un Chaos Monkey. Et a priori, à la fin, je vous ouvre un site web et on voit tout ça qui fonctionne. On y dans va. Minutes. Donc dans un premier temps, euh, dans un premier temps, on va regarder qu'au niveau de la console, il n'y a effectivement rien sur ma région ouest. Alors à cette vitesse, effectivement, la démo va durer un petit peu, un petit peu de temps. Donc voilà, il n'y a rien du tout sur la région ouest, ok Donc on va ouvrir un terminal. Le Voilà. Est-ce que vous voyez clair Est-ce que c'est suffisamment gros Ouais, c'est suffisamment gros. Alors, on commence par euh, des trucs assez triviaux. On va exporter un profil AWS. Alors là-dedans, dans le profil AWS, il n'y a pas grand-chose. Il hein, y a juste mes clés de sécurité qui me permettent de me connecter aux API euh, AWS. D'accord on va exporter la région sur laquelle on va euh, venir installer le cluster. Okay. Et on euh, indique le nom d'un bucket S3, c'est-à-dire d'un stockage dans AWS. Ce stockage va servir de, de, de, de stockage de, de la configuration de l'installation du cluster. Et enfin, on va faire l'installation du cluster. Alors voilà la ligne de commande. Elle est un petit, peu, euh, un petit peu verbeuse, mais cela étant, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc globalement, on renseigne euh, le fait qu'on va aller... Euh, Provisionné sur de la ws d'accord. On renseigne une zone DNS sur lequel euh, on va pouvoir faire des enregistrements, et ensuite on renseigne la taille des instances euh, de nœuds master, le nombre de nœuds, euh, les différentes régions, enfin les différentes euh, les différents data centers, les différentes availability zones euh, sur lequel on va déployer les masters. Euh, la même chose pour les workers avec des instances de taille différente, un nombre qui est euh, qui peut être différent, les différentes AZ sur lequel on déploie ces, ces workers, d'accord, et le nom du cluster. Vous voyez, euh, évidemment, euh, c'est une démo, donc euh, ça risque de foirer, donc j'ai déjà monté deux clusters euh, de, de base, histoire qu'on ait un petit backup. Donc celui-là s'appelle 3. On va le lancer, et on va regarder ce qui se passe. Hop. Voilà, donc en fait, ce qu'il commence par faire, c'est se brancher en SSH. <rire> US West 1B, d'accord, il n'y a pas de US West 1B, super. Il n'y a pas de US West 1B c'est Qu -ce que ce bordel Ok, je vais vous en monter un petit, c'est pas grave. On va faire un A, 1 A. Hop. Et on va en monter. Euh, allez, un. De toute façon, on fera les tirs sur le cluster de backup. Hop. Voilà. Voilà. Donc en fait, il est en train de commencer à faire la description de ces, de ces différents nœuds. Okay. Là, donc, vous avez vu, j'ai réduit quand même pas mal de la voilure parce que j'ai un master et un worker. D'accord On s'en fiche un petit peu. Donc là, en fait, ce qu'il qu a fait, c'est qu'il a injecté la configuration euh, dans un bucket s3 qui est ici. Ok Et dans lequel, il a créé une, une nouvelle arborescence qui s'appelle SkyNet 3, qui est le nom du nouveau cluster. D'accord Sur lequel, il fait toute une description euh, qu'il va, euh, qu va mettre en batterie. Pour l'instant, toujours hein, ici, dans la zone US West 1 on n'a rien. Euh, on lance euh, l'update et on va laisser tourner. Voilà, donc ça va tourner. Pendant ce temps, je vous montre un petit peu comment ça se passe sur Helm. Donc euh, au niveau Helm, comment ça se passe euh, Parce qu'il faut les leur tour. Euh, donc comment ça se passe au niveau Helm euh, ce qui va se passer, c'est que euh, le Helm, c'est un outil euh, qui s'installe au niveau client, donc sur mon laptop, euh, à travers euh, une pauvre installation euh, curl, on récupère le fichier, on le détarre, etc. D'accord euh, Ensuite, on fait un Helm minute Ce Helm minute va projeter dans le cluster Kubernetes qu'on va lui indiquer, va projeter euh, un, une partie serveur, un composant serveur qui s'appelle un tiller, d'accord Et c'est lui qui va piloter les installations. Donc euh, ici, ça se passe comme ça avec un L minute. Euh, pour des raisons de, de rapidité, de vitesse, et parce qu'en en fait, ce que vous voulez, c'est voir le fight. Euh, je vais vous passer cette partie-là. Globalement, quand on fait un L minute, euh, il va juste nous indiquer que OK, le tiller est bien installé, euh, c'est one liner, et il se passe plus rien. D'accord Ensuite, on va faire les installations. Et les installations, euh, ça passe par ce genre de, ce genre de commande. Elle m'installe. Le elle m'installe. On lui donne le nom de l'application, d'accord Et derrière, on lui donne le nom du chart. Si on regarde au niveau du terminal, d'accord Voilà comment se présente un chart et voilà comment se présente le, le, le chart Spinnaker, d'accord. Donc on a des fichiers YAML, d'accord, et dans ces fichiers et des fichiers de values qui sont des, donc des configurations. Et dans ces fichiers-là, en fait, on a toute la configuration des 9 JVM, etc., etc., d'accord. Pour faire une installation, ok, on lui passe juste cette ligne de commande où on lui indique donc l'arborescence ici locale. Alors pourquoi local Parce que en fait, j'ai fait des configurations dedans qui permettent d'activer le chaos monkey, d'accord et euh, on lui donne juste le nom euh, de l'application telle qu'elle va être enregistrée au sein du cluster. OK Pendant ce temps, on va voir donc le cluster il est en train de se monter. Ici si on regarde et si on fait un petit refresh. Voilà, on devrait avoir des instances qui se sont provisionnées. Voilà. Donc on a un tout petit cluster, bon de deux nœuds, d'accord, un tout petit cluster qui est en train de se monter. Voilà. C'est exactement la ligne de commande que j'ai utilisée, euh, à part que j'ai installé beaucoup plus de nœuds, d'accord, pour monter ce cluster là, d'accord, qui est le cluster sur lequel mon petit camarade va aller faire euh, joujou. Si on revient donc sur ce sur ce cluster, euh, get context, ok, on va, donc on va revenir sur le cluster d'origine. D'accord, Yubi, hop, euh, on va arrêter ces conneries. Voilà, donc si on vient sur ce cluster et qu'on fait euh, un kubectl getNode, on va bien évidemment euh, récupérer euh, les informations du cluster, donc à 6 nœuds, 3 masters et 3 workers sur lequel mon petit camarade va, va, va taper. D'accord euh, Ici, on va se brancher dessus histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà mon cluster, d'accord, et voici dessus euh, le Spinnaker qui a été installé euh, à travers le Helm install, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Okay à, à quoi ça ressemble euh, dans, le, dans le détail Donc, euh, Helm euh, status Spinnaker... Voilà l'information qu'on récupère une fois qu'on a installé euh, le Spinnaker à travers la, la pauvre ligne de commande, elle m'installe. Dedans, ce qu'on récupère, c'est que euh, à travers les différents composants, alors vous voyez, hein, il y a quand même un certain nombre de composants ici, d'accord, avec un certain nombre de répliques à 7, et euh, ces différents composants, ils sont exposés. Et donc devant vos yeux ébahis, je vais vous montrer à quoi ressemble un euh, Chaos Monkey de chez Netflix. Voilà donc euh, le Chaos Monkey. Alors pour l'instant c'est pas très très euh, c'est pas très très euh, comment dire euh, fabuleux euh, c'est pas il n'y a pas l'effet waouh. le truc qu'il faut qu'il faut indiquer c'est que donc dans Spinnaker tout ce que vous voyez ici a été euh, a été euh, récupéré en autodiscovery. Donc en fait Spinnaker a été introspecté directement tout le cluster Kubernetes, d'accord, celui euh, que je vous ai fait voir ici, d'accord, pour récupérer l'intégralité de la topologie au niveau des nœuds, etc. et au niveau des composants qui sont qu'ils ont positionnés à l'intérieur. Comment se présente le chaos monkey Donc, on va sur l'application la, sur qui nous intéresse, Et au niveau de la configuration, on a ici le chaos monkey, d'accord. Pour l'activer, on fait enable, évidemment. Ensuite, on lui indique la fréquence. Alors, le truc, c'est que, euh, comme, vous comme vous le voyez ici, hein, la fréquence, elle est à la granularité du jour. Donc, sur une, euh, sur un talk qui dure une heure, évidemment, on a quand même assez peu de chances de voir quelque chose qui va, qui va, qui va se détruire. Donc en fait, mon petit camarade va plutôt utiliser un Chaos Monkey, on va dire maison, euh, de façon à me, taper, à me taper dessus. Donc moi ça va être tous les 3 minutes, je vais essayer de lui taper dessus. Voilà. On va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Ok, donc euh, globalement voilà comment on monte un cluster Kubernetes en une ligne de commande en l'espace de quelques minutes, vous avez vu, je l'ai fait en live devant vous. Euh, voilà comment on monte en l'espace de quelques minutes une architecture technique relativement complexe euh, avec du Helm sur Kubernetes. Maintenant mon petit camarade va vous montrer, et... Le pari, c'est que ce cluster va être résilient. C'est-à-dire que quand il va, me il va me taper dessus, quand il va taper sur le cluster, le cluster normalement devrait repopper les nœuds et être toujours et être toujours opérationnel. D'accord Donc on va voir maintenant ce que tu vas faire. Allez, vas-y. Ah, ok. Excusez-moi. non mmh. Ok. Alors, maintenant, on va regarder de l'autre côté et regarder ce qui se passe avec Skynet. On l'a vu tout à l'heure, Skynet n'est pas bâti sur les mêmes paradigmes. Parce que l'idée, c'est que toi, ta plateforme, tu as leveragé sur des tas de services chez Amazon. C'est super sympa, mais euh, je crois qu'Amazon, il n'y a pas si longtemps que ça, avait eu un outage qui avait foutu S3 par terre pour tout le monde. Juste pour la zone Est. Juste pour la zone est. Mais le fait est, le, le est qu'à euh, un moment donné, tu es quand même limité par ton, par ton opérateur. L'approche de Scanet, c'est de gagner en autonomie en créant une plateforme, justement, sur laquelle on va gérer notre propre résilience, on va gérer notre propre storage, on va gérer tous les, les composants, en fait, de notre plateforme, justement, pour ne pas être tributaire euh, des limites de l'un des opérateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a construit Alors, sur cette plateforme, on a travaillé autrement. Déjà, on a travaillé avec plusieurs opérateurs. L'idée, c'était d'hybrider les différentes, les, les différents cloud providers. Donc, on a de l'Amazon, de l'Azur, et on est en train de tra euh, travailler sur Google. Le but, c'était de monter par-dessus, en fait, un, tous ces nœuds, un cluster Swarm. Ce cluster Swarm, qu'est-ce qu'on utilise dessus ben, On met une registry, on la met même sur tous les nœuds, pour justement ne pas être tributaire au runtime de composants tiers extérieurs à la plateforme, pour être complètement autoportant. Cette registry, elle contiendra les, les images des conteneurs de nos différentes applications, comme le Terminator. Elle contiendra notamment la résilience dont je parlerai tout à l'heure. Cette registry, elle a besoin finalement d'avoir un espace de stockage, sur lequel elle va pouvoir stocker le contenu de la registrie. Et pour ça, on a mis du stockage distribué, décentralisé même, sur les différents nœuds. On a utilisé un petit outil de résilience qu'on va détailler ici après, qui a justement vocation à s'assurer que la plateforme puisse respawner des nœuds lorsqu'ils sont attaqués. Aujourd'hui, tu ne nous attaques pas, mais ça sera pour la prochaine. Je crois que tu n'es pas prêt, c'est ça Voilà. Et on a notre terminateur qui, lui, est prêt pour t'en mettre plein la tête. <rire> Alors quelques mots sur le stockage. On avait commencé à travailler sur Infinite, qui est, un, qui est une solution de stockage dé, donc décentralisée qu a acquis un docker notamment il n'y a pas très longtemps. Euh, L'idée c'est quoi C'est que finalement sur les différents nœuds, on va mettre à disposition ce qu'on appelle des silos, c'est finalement un espace de stockage. Chacun peut contribuer à des valeurs différentes, sur une machine on peut mettre 10 gigas, 5, 30, 5, 20... Chacun contribue en apportant finalement un peu d'espace de stockage espace de stockage qui est agrégé et rendu résilient au travers d'un réseau de stockage, infinite et sur ce réseau de stockage, qui finalement est l'agrégat de tous ces espaces et qui va gérer la résilience euh, en, en reproduisant le contenu sur les, sur, les différents, euh, sur les différents nœuds, on va créer par-dessus des volumes. Et donc sur ce volume, eh ben, on aura le contenu de notre registrie. Et ce volume, on n'a plus qu'à l'exposer au conteneur qui porte la registrie, sous la forme d'un Docker volume, et ce Docker volume, finalement, nous permettra de mapper notre conteneur registry vers de la data qui est exposée sur ce stockage décentralisé au travers des différents nœuds. Alors, on a pas mal travaillé là-dessus, on a encore des, des, des petits soucis, des petites choses qui marchent pas. Et euh, il faut savoir que c'est une solution qui est encore assez jeune, en version alpha, et que pour l'instant, les équipes d'Infinite ont mis un petit peu « on hold » ces aspects de leurs produits en se recentrant plutôt sur du sur « du key value store ». Et donc du coup, on reviendra plutôt sur cette technologie plutôt dans d'autres itérations du talk en essayant de faire quelque chose d'autre avec GlusterFS pour adresser cette problématique d'ici là. Le provisioning, on a utilisé tout simplement du Terraform. Terraform qui permet de décrire en fait toute la topologie de notre plateforme sur AWS, sur Azure et bientôt sur Google. Terraform va nous permettre de spawner les différents nœuds, Terraform va nous permettre de pousser à la création du cluster Swarm en créant le, le, le, le, le, le premier nœud master et ensuite en ajoutant des, des, des nœuds managers également et d'autres nœuds workers pour étendre la, la taille du cluster. Et on a ensuite abordé la question de la résilience de façon très simple, c'est pour une toute première version. En fait c'est très simple, on a une image Docker qui contient ces scripts Terraform qui vont simplement, et, un petit, et un petit bout de script qui va simplement appeler régulièrement Terraform Apply, la commande qui va nous permettre de rafraîchir en fait la configuration. Ce qui va se passer, c'est que notre, notre image, régulièrement, va revérifier l'état de la configuration qui est décrite dans, dans Terraform et vérifier si notre cluster correspond bien à la, à la, à la configuration demandée. Et s'il manque des nœuds qu'on nous aurait, par exemple, détruits entre-temps, ben, il verra que la configuration réelle ne correspond plus à la description de la topologie qu'on a dans, dans Terraform. Et donc, du coup... Recréera, recréera notamment les nœuds, par exemple, ou les autres composants qui auraient pu être endommagés. Et en fait, ce, cette image, on l'a déployée comme un service global, donc ça tourne sur tous les nœuds du cluster, pour justement avoir des, des instances du script Terraform qui sont prêtes à relancer justement des nœuds partout. Mais par contre, pour éviter que tout se marche dessus, on a un petit token, en fait. En fait, on, on regarde dans chaque conteneur qui est sur chaque nœud du cluster, sur l'engine Docker sous-jacent, si c'est lui le leader du cluster, et si c'est, si le cas, alors dans ce cas, il fait un coup de Terraform Apply pour vérifier cette, cette compliance de la configuration. Et si c'est pas le cas, ben il reste en attente, en attendant qu'il soit élu leader par le, par le, cluster. Terminator, ben, tout simplement, c'est notre petit chaos qui qu met à la maison. C'est simplement une image Docker qui a vocation à contenir nos, nos, petits outils qui vont aller attaquer ta plateforme. Alors, un petit nœud, un petit, un, un petit point quand même sur la résilience qui est importante. Là, on cherche à garantir la résilience de la plateforme. En gros, si on nous casse des nœuds, on est capable, par nous-mêmes, sans l'évrager sur des services tiers, des scaling groups ou autres, euh, fournis par des, des opérateurs de cloud, de recréer euh, de nouveaux nœuds dans une logique de self-healing. Mais euh, on ne cherche pas à aborder ici la question de la résilience de l'application. La résilience de l'application, c'est le cluster swarm qui va la fournir. Puisque lui, le cluster swarm, il voit les services qui sont censés être opérés sur sa plateforme, si... Il n'a plus le compte en nombre de conteneurs parce que certains conteneurs seraient sur des nœuds qui auraient été détruits. C'est le cluster Swarm, lui, qui se débrouillera pour rajouter en fait de nouvelles instances de conteneurs pour, euh, pour régénérer le nombre d'instances de l'application souhaitée. Et ça, ça m'amène à faire une remarque sur l'architecture des applications. Swarm peut nous respawner les instances de l'application, mais attention à construire des applications qui sont compatibles à cette forme de, de résilience. Parce que la problématique, c'est que l'application, si elle gère des systèmes de session qui ne sont pas partagés entre les nœuds, s'il si y a différentes caractéristiques d'architecture qui font qu'un nœud peut devenir un SPOF, on n'a rien gagné. Donc l'architecture de l'application est très importante pour que la résilience soit adressée de bout en bout, à l'échelle du cluster, à l'échelle de la plateforme Swarm, à l'échelle de l'application, pour que l'application, elle, le service, reste résilient. Allez, tu nous montres tout ça oui, je vais vous faire une petite démo de tout ça. Je pense que c'est ce que vous attendez tous, hein, de, de monter le cluster euh, Swarm et de voir Terminator en attaque contre Apes. Alors, on va vous montrer tout ça. Déjà, dans la salle, qui connaît Terraform Pas beaucoup de monde. Du coup, ça va être l'occasion un peu de vous montrer tout ça. C'est bon Voilà, bon, il y a le retour. Euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que comme la démo est un peu longue, enfin comme le, le temps de monter le cluster ça prend un peu pas 5 minutes, je vais déjà lancer la commande, donc j'ai déjà fait des tests, et euh, en même temps je vais vous montrer comment ça fonctionne, je vais le laisser dans un coin en fait, le, en train de tourner, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc Terraform, euh, il est basé sur une, une déclaration donc de, de l'architecture en termes de, de fichiers, et il va aller requêter toutes les différentes API, soit d'AWS, soit d'Azure euh, et bientôt euh, GCP, pour aller voir un peu si le, ce qui est déployé sur AWS ou Azure correspond à ce que nous on a défini dans les fichiers. Il va ensuite générer un état euh, à l'intérieur de, de son de son workspace, euh, et comparer les différents états et savoir s'il y a un nœud qui est tombé, un nœud qui est open running, euh, des choses qui manquent, et donc du coup on va pouvoir modifier en live l'architecture, le, le, euh, la plateforme sous-jacente. Et ça se présente un peu, euh, c'est un simili-json, en fait, c'est du HCL, c'est euh, le, le langage de HICorp. Et grosso modo, on va pouvoir définir un certain nombre de choses. Je vous montre un peu euh, tous les modules. Donc, ici, on a tout Skynet, on a Terraform avec les différents modules AWS, Azure, OVH, GCE, d'autres, si vous voulez. Et dans AWS, vous voyez qu'il y a un main.tf qui, lui, est uniquement la déclaration du provider. Donc là, on va mettre un provider AWS et on va mettre dedans donc, mes access keys, mes secret keys pour pouvoir me connecter à mon AWS. Ça va être pareil sur Azure, un petit peu différemment. Et dedans, on va avoir, comme disait Adrien, un nœud qui s'appelle le genesis qui, lui, va complètement construire la plateforme from scratch. C'est ce qui est en train de se passer à gauche et euh, vous allez voir ici que euh, j'ai fait un petit script un petit script batch bash qui installe docker qui fait la déclaration du, du cluster swarm donc un simple docker swarm init euh, je vais vous l'agrandir pour vous voyez bien donc un docker swarm init Ensuite, je récupère euh, des tokens donc pour le manager et pour le worker. Euh, Jérôme nous parlera un peu plus en, en détail de, de comment ça se comporte un Docker Swarm au niveau sécurité. Vous allez voir que c'est basé sur des tokens. Ensuite, on crée un network sécurisé. Euh, je vous rappelle, la plateforme elle est accessible sur Internet. Donc il faut que euh, non seulement tous les nœuds du cluster, que ce soit AWS ou Azure, puissent se parler entre eux euh, pour que les applications puissent se parler à l'intérieur du cluster euh, nativement. Euh, donc ça c'est le fameux Docker Network euh, Overlay. donc les overlays en fait c'est un simple SDN. Il est encrypté euh, pour pouvoir euh, donc, ne pas sniffer le réseau euh, euh, sur internet. Ensuite on va euh, créer la registrie, donc on va déployer une registrie interne sur le Genesis qui va être en réplication globale comme Adrien l'a expliqué pour pouvoir l'attaquer de, de tous les nœuds différents, backé par un système de fichiers distribués pour pouvoir effectivement quand on met quelque chose dans la registrie être répliqué sur tout le cluster ensuite ici je télécharge un certain nombre d'images donc de la registrie globale de Docker donc l'image Python, Terraform le Visualizer pour voir un peu montrer un peu le, le, le, comment, la plateforme et ensuite je les retag et je les repousse à l'intérieur du, du de la registrie locale, puisque le but du jeu, c'est que si un nœud tombe, on soit complètement indépendant du monde extérieur. On pourrait même couper l'accès à Internet, comme les images ont été stockées d'une première fois. Normalement, on peut créer autant de nœuds qu'on veut sur AWS ou Azure ou GCP ou, ou d'autres. On est capable de remonter complètement les différents systèmes. Ensuite, un peu de tambouille interne pour pouvoir faire un git clone euh, de notre repo privé euh, où aujourd'hui, on a travaillé beaucoup pour faire Scannet versus Apes, donc qui contient Scannet, les Terminator. Ensuite, ici, euh, je vais dans le dossier de Terminator et je build en local, le Terminator, donc sur la plateforme et je pousse sur la registry. Ça, c'est pour pouvoir attaquer euh, la planète des singes. Ensuite, je build la résilience, donc effectivement l'image Docker autoportante qui va pouvoir faire un Terraform Apply, donc régénérer les nœuds qui n'ont pas été qui ont, qui ont été détruits. Et enfin, je crée des différents, des différents services donc le visualizer pour vous montrer un peu graphiquement à quoi ça ressemble euh, en termes de, de cluster, le Terminator et la résilience. Donc pendant que je vous parle, le, le genesis a fini de, de se créer, donc là il est en train de créer les workers et les managers. Ce qui est intéressant aussi dans Terraform, c'est qu'il a une gestion de dépendance. Ça veut dire qu'il va pouvoir paralléliser les choses parallélisables. Euh, ici, là, je lui ai demandé de créer d'abord le genesis et ensuite euh, les managers et workers. Comme les managers et les workers sont indépendants euh, entre eux, il va pouvoir les, les, les spawner en parallèle. Du coup, j'ai mon genesis qui est euh, démarré. Donc on va aller... Non, ça c'est mon petit camarade que je vais vous montrer tout à l'heure. On va aller chez moi. Donc mon Genesis est présent ici, je vais lui récupérer son adresse IP et je vais vous montrer un peu à l'intérieur du, du cluster comment ça fonctionne. En parallèle, je vais vous montrer donc, le Visualizer. Le Visualizer c'est un petit outil qui a été fait par Docker, pour la DockerCon de Barcelone il me semble, euh, qui a été rendu open source donc vous pouvez contribuer dessus et qui montre graphiquement à quoi ressemble un cluster Swarm. Donc là, vous avez mes nœuds qui sont en train de monter, vous avez euh, les trois managers qui sont montés et les trois workers qui vont arriver. Et vous voyez dessus euh, tous les conteneurs qui sont spawnés. Donc le manager, le deuxième manager, celui-là, c'est le Genesis, c'est celui où on va déployer. Donc là, vous voyez au fur et à mesure qu'un euh, worker est arrivé sur le cluster, que la registrie a été déployée automatiquement, puisqu'elle est en, en mode global, donc ça veut dire que sur tous les nouveaux nœuds qui vont arriver, la registrie va, va être déployée. Le scanner de résilience est en train de, de, de se déployer. Donc ça, ça prend un petit peu de temps. Et donc là, c'est un, un outil un peu graphique et vous voyez au fur et à mesure que le, le cluster grossit. Donc je vais aller sur. Euh, je vais aller sur mon Genesis. Vous montrez un peu. Voilà. Donc là-dessus, on est sur mon Genesis. Tout le monde voit, c'est bon. Si je vous montre un peu les services qui ont été déployés, vous voyez que euh, ici on a pas mal de services, donc on a le visualizer, le scanner de visualizer, la résilience, c'est euh, euh, la fameuse image qui va checker toutes les 60 secondes qu'un nœud est up and running, si le nœud n'est pas up and running, il va réappliquer euh, la configuration. Le terminator, qui je pense est en train de shooter euh, le Planet of the Apes en ce moment, et donc, je suis désolé pour toi, mais on va voir si ta plateforme est résiliente. J'espère en tout cas. Et donc la registrie qui est euh, définie en mode global. Si on fait un Docker service, alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les, les, les commandes. Il y a une nouvelle commande qui s'appelle Service Logs qui va pouvoir récupérer les logs de tous les services, les agréger et les rendre dans, le, dans, le, dans la console. Et je m'en sers, moi, pour aller voir mon scannet euh, Terminator qui normalement voilà, est en train de shooter des instances vous voyez qu'il a déjà terminé deux instances du cluster Apes, donc c'est en train de taper dur. J'espère que ton cluster il va, ton, il va, ton, il va réussir à tenir, hein, parce que là, franchement, je suis en train de toutes les trois minutes te taper. Je ne sais pas si tu as un peu des miquettes, mais bon. Du coup, on va aller voir un peu le cluster. Euh, donc ça, c'est le cluster avant la, le, le refresh euh, du de, de cluster donc de Plane of the Apes. Voilà. Et si on rafraîchit, normalement, voilà. vous avez, vous avez vu que vous voyez, vous ne voyez pas. Ça s'en va, ça revient. Euh, vous voyez qu'ici, il n'y a que 5 nœuds. Donc on a bien tué les deux nœuds. Et je pense que c'est en train de jouer. Euh, voilà. Donc, euh, Si vous avez le temps de voir, <rire> vous verrez ici que y a un, le cinquième nœud est en train de redémarrer. Et si je fais un refresh, voilà. Le, le, le, le cluster de Planet of the Apes est en train de, de remonter automatiquement. Alors je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe euh, sur la sur la, la, la project, le projecteur, moi j'ai bien les retours. Euh, je, en tout cas, j'espère que vous avez vu que le cluster était auto-résilient. Et donc, euh, que, et donc euh, on... Non, mais toi, t'as un branchement. Moi j'ai un branchement. Ah, de toute façon, j'ai fini, donc on va pouvoir continuer, mais... Vous avez vu en tout cas que euh, sur la, le Skynet, on a déployé un cluster Skynet euh, Swarm où on a déployé la registrie, la résilience, et voilà, c'est en train de, de, re, de redisparaître. Je pense qu'on va repasser sur, tes, sur ton MacBook Pro euh, pour récupérer les slides. Donc on a la résilience qui est montée, on a le Terminator qui shoot des nœuds euh, sur le, la WS. Euh, si, en tout cas, je l'espère, si euh, Planet of the Apes arrive à nous shooter, euh, eh bien, le nœud va euh, être respawné automatiquement via la résilience le terminator va soit être sur un nœud qui n'est pas shooté et donc du coup va être va rester, soit sur un nœud qui est shooté, il va être automatiquement respawné sur un nouveau nœud via euh, le mécanisme de forme. Voilà. Ok. <coughs> oui. Non? non. non. Je sais pas, je pas. Allez, allons plus loin. Euh on a atteint déjà un certain point. On a deux plateformes batterie sur des technos un petit peu différentes. Elles sont toutes les deux résilientes, pour Skynet de par son propre fait, avec le petit un système de résilience qu'on s'est mis en place, et la plateforme de Ludovic par les services d'Amazon sur lesquels tu reposes. Maintenant, il y a plein de choses qu'on peut faire pour renforcer un petit peu la démarche. Déjà, il faut qu'on termine notre problème de, de traiter notre notre problématique de stockage décentralisé pour Skynet. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que la registrie, on la met partout, et pour combler euh, notre problématique de, de, de stockage, eh ben on reproduit en fait le contenu sur les différents nœuds. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de, de mettre du cluster FS euh, pour euh, adresser ça en remettant en fait une couche de, de stockage décentralisée, partagée sur les différents nœuds. Premier point. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans, dans, dans tes scripts Terraform, on voit que tu utilises, en fait, des AMI, des AMI ou des images, globalement, au sens, au sens large, qui sont banales. Des systèmes d'exploitation neutres, des, des Ubuntu de mémoire qu'on avait mis. Et, euh, pourquoi a-t-on besoin d'un système d'exploitation généraliste? On n'en a pas besoin. Alors, finalement, ce qu'on veut, c'est un OS très spécifique qui doit faire deux choses. C'est avoir une brique de stockage décentralisée et avoir, un, avoir la capacité d'héberger un Docker Engine qui contribue à notre cluster. Donc pourquoi ne pas construire un OS on-purpose qui serait immuable, parce qu'on va pas s'embêter à les patcher ces nœuds, tout ça, on s'en fiche. On se crée une image, on va créer des nœuds sur la base de cette image, et puis si jamais il y a des choses à patcher, on trachera les nœuds, on en remettra de nouveau dans une logique d'immutabilité. Et puis de toute façon, si on ne les trache pas nous-mêmes pour les patcher, je sens que tu nous les casseras quand même. Il y a d'autres choses qu'on peut améliorer aussi. Le self feeling Aujourd'hui, on a un petit trick qui consiste à faire du Terraform Apply pour repasser les recettes et s'assurer qu'on est bien compliant entre ce qu'on a décrit et ce qu'on a réellement sur notre plateforme, c'est une façon de le faire, mais on peut aller l'évergé sur des technologies un petit peu plus sympas, comme un dont Jérôme va nous parler dans un instant. Après, on peut faire d'autres choses aussi, on peut sortir des murs du cloud. Puisque finalement, là, on est dans une bataille très virtuelle entre une plateforme et une autre, c'est très fumeux tout ça. Parce que toi, ce qu'on t'a préparé côté Skynet, ce qu'on est en train de te construire, c'est une vraie armée de Terminator, parce que le cluster sur lequel nous on a complètement la main, l'idée c'est d'y rajouter ensuite, on a perdu quelque chose, l'idée c'est d'y rajouter ensuite, l'idée c'est d'y rajouter ensuite des nœuds qui ne soient plus dans le cloud, des nœuds qui seraient sur des Raspberry qui seraient nos petits Terminator avec des petits lance missiles, des, des petits lance roquettes USB, qui nous, même, qui nous permettront même de te taper directement sur la scène physiquement. J'ai hâte de voir ça quand même. Ah bah oui. Et euh, pour renforcer le tout, on pourrait aussi s'intéresser au list privilege model dont nous parlera euh, Jérôme également dans un instant. Alors ça c'est pour Skynet. Pour la planète des singes, il y a des choses aussi qu'on peut faire. Tu pourrais peut-être nous sortir enfin un chaos monkey, parce que nous finalement on parle de résilience, on essaie de se monter un truc, mais pour l'instant euh, j'ai même pas senti une piqûre de moustique. passe hein. Pas grand chose. Donc. Il y a un chaos qui a monté. Effectivement, il y a du travail qui a été fait autour de Netflix, mais l'idée, c'est effectivement de passer sur d'autres technos, parce que tu le disais, notamment, la récurrence des actions, elle est trop lente. Il faut que ça soit un petit peu plus live. Donc, construire autre chose. Et puis, pour renforcer aussi, parce que même si tu lèverais sur un opérateur, l'idée, c'était aussi d'avoir une approche de fédération de clusters pour renforcer quand même ta démarche. Et puis, finalement, tout ça, c'est des plateformes. Mais la résilience d'une plateforme, finalement, on s'en fout, parce que ce qui importe, c'est que le c'est que les applications, l'application, le cerveau Skynet qui contrôlera les petits lance-missiles lance USB et compagnie, finalement, ce qui est important, c'est que l'application, elle, soit résiliente, que le service rendu soit résilient la plateforme. Ce n'est pas une finalité dans la, dans la vie d'avoir une plateforme. Et donc, il nous reste à construire cette petite application qui contrôlera tout ça pour bien s'assurer à la fin que, finalement, la plateforme, on peut la shooter comme on veut, mais on ne peut pas se débarrasser de l'application qui est dessus parce qu'elle repousse comme un champignon un petit peu partout et elle continuera, elle continuera à t'attaquer encore et toujours. On vous propose maintenant un petit deep dive avec deux sujets, en commençant notamment par le list privilege model que nous propose Jérôme. Merci. Alors euh, déjà il y a une idée de start-up. si quelqu'un veut faire euh, un micro euh, qui fait en même temps euh, clicker pour passer les slides, je, je finance sur Kickstarter. Donc, D'abord, c'est quoi le list privilege Avant de commencer par parler à ça, un, un petit reality check. On peut se demander, j'espère que ni nous, ni nos enfants, ni nos petits-enfants n'auront jamais à se préoccuper d'un Skynet devenu fou qui lance des vrais missiles, pas des missiles en plastique USB sur les gens. Par contre, une application un peu plus réelle de tout ça, ça peut être par exemple de la domotique un peu distribuée. Pour l'instant, quand on parle de domotique distribuée, on se retrouve avec des scénarios un petit peu débiles, du genre « alors non, je suis désolé, je ne peux pas écouter de la musique en ce moment parce que mon Alexa qui est connecté sur la serrure et sur le frigo sont en panne ». Il y a des choses un peu absurdes comme ça. Donc avoir des systèmes de, de clusters comme ça, légers, pouvant tourner sur des Raspberry Pi, voire sur des choses encore plus petites et avec encore moins de ressources, ça peut être nécessaire. Alors c'est quoi le list le privilege model euh, C'est un des principes assez forts hein, qu'on a dans SwarmKit et euh, qu'on qu a pris en fait à la communauté de l'intelligence au sens espionnage qui consiste à dire que chaque agent du système que ce soit un process, que ce soit euh, un nœud, que ce soit n'importe quelle entité, n'aura accès que aux informations dont elle a strictement besoin ben, comme dans l'espionnage en fait euh, chaque personne sur le terrain ne connaît que le strict minimum comme ça si jamais cette personne tombe aux mains de l'ennemi, euh, on évite de compromettre toute l'organisation. Et ben là c'est exactement Exactement pareil, euh, l'idée c'est que on va avoir sur chaque nœud uniquement le strict minimum nécessaire à ce nœud euh, pour fonctionner. Donc en pratique, euh, ça veut dire que sur les voilà. Euh, sur les, les, les seuls nœuds qui ont accès à toute l'information, c'est les manager nodes. Euh, y a, eux, ils ont, ils ont tout le, le raft log qui contient euh, les clés, les, les certificats, euh, les secrets, toutes ces choses-là sont uniquement sur les manager nodes. Par contre, les worker nodes, eux, n'ont accès à rien du tout. La seule chose qu'ils connaissent, c'est l'adresse des nœuds managers, pour savoir où les contacter et comment les joindre. Ils connaissent leur propre clé à eux et c'est tout. A chaque fois qu'un nœud va parler avec un autre nœud, ça va se faire avec une clé de session qui est uniquement pour cette communication entre les deux nœuds. Si jamais le nœud parle à un autre nœud ailleurs, ça va se faire avec une autre clé. Si jamais le nœud se reconnecte plus tard, encore une fois c'est une autre clé, etc., etc. Ce qui fait que même si on arrive à espionner une communication entre deux nœuds et à casser la clé, eh ben on n'est pas plus avancé que ça pour compromettre l'intégralité du cluster donc nos nœuds ils sont un petit peu comme Jon Snow ils, ils ne savent rien du tout euh, la, la seule chose qu'ils savent en fait c'est quel container ils doivent lancer et les paramètres de ce container euh, si ce container doit être connecté à des réseaux, à des overlays à ce moment là euh, le nœud va connaître ces overlays euh, mais sinon il ne connaîtra pas les autres overlays même chose pour les overlays cryptés euh, le, le nœud n'a la clé que si un nœud est connecté à un overlay crypté euh, de, la manière dont les overlays sont conçus aussi fait que si jamais euh, j'arrive à pirater un nœud et Sur ce nœud ensuite, j'essaye de me de faire une, une, une attaque man-in-the-middle, c'est-à-dire je, je fais ah c'est bon je suis je suis sur un réseau là euh, sur lequel il y a un frontal web et une base de données SQL. Donc je vais voir si je peux intercepter la communication. Ben non, être sur le réseau ça ne permet pas d'intercepter la communication parce que le réseau il est configuré d'en haut, c'est-à-dire que c'est le le, le swarmkit qui va informer chaque nœud pour dire sur ce réseau il y a cet ensemble de conteneurs qui sont répartis comme suit. Donc c'est pas comme un un réseau Wi-Fi ou un réseau Ethernet filaire où à partir du moment où on a pu se brancher dessus on peut commencer à sniffer du trafic, injecter des paquets, etc. etc. Là le, ce, le mode de configuration fait que c'est la, la configuration elle est encore une fois imposée d'en haut et donc on ne peut rien faire si jamais on a juste piraté un nœud connecté à un réseau. Euh, et puis enfin il y a les, les secrets. Qui sont donc les, des petits blobs comme ça qu'on peut distribuer à une application. On peut, ça peut être contenir par exemple des, des tokens d'API, des mots de passe de base de données ou de, de, de services tiers. Et donc ces secrets, encore une fois, vont être dispatchés uniquement sur les nœuds qui en ont besoin. C'est-à-dire que ça me permet au final de, euh, de compartimenter mon, mon cluster euh, et d'avoir plusieurs niveaux de sécurité en disant « bon ben bah, là ça va être la partie où on fait tourner le blog et puis toutes les expérimentations de l'équipe marketing » parce que dans l'équipe marketing, ils font un peu moins attention à la sécurité que l'équipe ici qui traite les numéros de, de cartes bancaires, les paiements, etc. Et donc, on, comme ça, on permet d'avoir strictement euh, des nœuds un peu moins sûrs, ou plutôt des nœuds qui font tourner des applications un peu moins sûres, et des nœuds, par contre, sur lesquels la, la, la sécurité va être extrêmement stricte. Euh, donc, ça permet de réduire le, le splash damage, c'est-à-dire quand, quand il y a un problème de sécurité qui apparaît quelque part, bah, au lieu de faire tomber tout le cluster, on fait tomber juste un nœud, éventuellement quelques applications qui sont dessus, mais on réduit un peu les problèmes. Alors, comment ça se passe, ça concrètement, dans, par exemple avec l'API Docker Si vous utilisez Docker, vous avez peut-être l'habitude que l'API Docker soit sur un modèle tout ou rien. C'est-à-dire que quand vous avez accès à l'API Docker, vous pouvez tout faire. Vous pouvez, vous pouvez lister les nœuds, vous pouvez lister les services, les stopper, les en redémarrer d'autres. C'est un petit peu open bar, c'est un petit peu comme quand on est root sous Unix ou administrateur sous Windows. En fait, euh, l'API Docker peut être euh, filtrée par un système de plugin d'autorisation. Euh, et quand on, a, quand on active ce mécanisme, chaque requête API va passer par ce filtre. Et le filtre, c'est un, juste un petit service qu'on peut écrire soi-même et qui va examiner chaque requête et qui va dire « ça c'est bon » ou « ça c'est pas bon ». Donc par exemple, ça permet de dire « alors je veux que tous les services soient déployés avec un tag zone de sécurité ». Si jamais on essaie de déployer un service qui n'a pas de tag zone de sécurité, non, accès refusé. Ensuite, le tag zone de sécurité, il faut que ce soit bas, moyen ou élevé. Si jamais c'est autre chose, à la poubelle. Et ensuite, en fonction de ce qu'on a mis, on va vérifier en fait quel est l'utilisateur qui fait la requête et est-ce que cet utilisateur a le droit d'utiliser ce tag. Et encore une fois, si jamais il n'y a pas l'autorisation... On dégage. Et donc ça, ça va nous permettre très facilement d'avoir un modèle dans lequel uniquement euh, l'équipe production, euh, accrédité, euh, défense, etc. va pouvoir utiliser les clusters, euh, les, les nœuds du cluster en, priori, en sécurité élevée. Euh, et puis ensuite on va avoir des gens euh, production qui vont pouvoir utiliser la zone moyenne et puis tout le monde, le, tous les autres vont pouvoir utiliser la zone basse sécurité et ces plugins c'est assez simple à écrire euh, ils peuvent être cascadés, c'est à dire que si jamais vous avez besoin de plusieurs plugins ça marche aussi et ça c'est une feature qui est à la fois dans euh, Docker CE et EE puisque maintenant il y, y a la version euh, euh, communauté et puis la version enterprise euh, payante de Docker et ça c'est une feature qui est commune aux deux évidemment euh, donc par exemple dans le cas de Skynet pour, pour un peu ancrer ça dans une réalité qu'on espère très très très lointaine, euh, on pourrait diviser en trois nœuds. On pourrait avoir des nœuds core donc, qui ont toutes les informations importantes de Skynet, euh, donc le, les, les données, le, les managers, euh, puisque eux ils ont accès à toute l'information. On va avoir des credentials d'infrastructures de, de, comme Amazon ou autre. Euh, on va avoir du stockage. Ensuite on peut avoir une deuxième zone dans laquelle on va avoir des nœuds de calcul que Skynet va utiliser pour faire du machine learning et du deep learning, puisque Skynet au départ c'est une intelligence artificielle, donc ça, ça consomme beaucoup de CPU, donc on va avoir plein de nœuds qui vont faire ça. Et puis enfin, on va avoir une troisième zone de sécurité qui va être une, une série de, de honeypots de nœuds qui ont été hackés par Skynet et que Skynet va utiliser pour faire du phishing. Parce que je vais vous demander juste un, comment dire, un petit suspicion of disbelief et imaginez en fait qu'est-ce qui se passerait si on avait, à défaut d'une intelligence artificielle, si on avait des gens très mal intentionnés qui feraient une espèce de gros cluster comme ça et sur ce cluster qui ferait tourner du phishing, c'est-à-dire des choses vous invitant à mettre votre numéro de carte de bancaire pour commander du Viagra en ligne ou des trucs comme ça, il y a forcément des gens qui tomberaient dans le panneau et donc ce cluster il pourrait commencer à recueillir des fonds de manière illégale et utiliser ces fonds pour acheter de l'infrastructure via Amazon, Google ou n'importe qui d'autre et s'auto-alimenter et en fait. Alors, c'est un petit peu de la science-fiction, mais si vous regardez ce qui se fait en ce moment en machine learning et en deep learning, vous verrez qu'on n'est peut-être pas si loin de quelque chose comme ça. Euh, voilà. Ensuite, le self-healing, euh, donc rapidement, donc on en a déjà pas mal parlé. Euh, Qu'est-ce que c'est du self-healing euh, Donc, la, la manière la plus simple pour moi de comprendre et d'expliquer le self-healing, c'est de voir le passage d'un côté impératif à un côté déclaratif. Le côté impératif, c'est je démarre 50 machines virtuelles. Et puis après, il bah, faut que j'aille voir régulièrement est -ce, où est-ce qu'on en est dans mes, dans mes machines virtuelles. Je reloade dans mon, dans mon dashboard web. Ah zut, il n'y en a plus que 48, il faut que j'en relance deux, etc. Le côté déclaratif, c'est que bah, j'ai une espèce de, de fichier de config dans lequel il y a écrit « il faut 50 machines qui sont déployées comme ça, avec telle image connectée à tel réseau ». Et ensuite, j'ai un outil, euh, donc par exemple Terraform, où je peux faire « Terraform Apply ». Et c'est cet outil qui va faire le diff entre la réalité et le fichier de config, le plan dans Terraform et qui va réconcilier les deux et donc ça en pratique ça peut donner euh, whoop, voilà euh, donc par exemple dans Amazon on a les auto-scaling group où on va dire je veux entre 10 et 50 nœuds et ça va se débrouiller pour automatiquement garder le bon nombre. Euh, on peut avoir des plateformes comme Convox qui vont faire du platform as a service euh, et qui vont utiliser le système d'événements d'Amazon Lambda pour réagir aux événements. Ah zut on a perdu un nœud, ok il faut en lancer un. Euh, et puis on peut avoir InfraKit euh, qui euh, pour l'instant a l'originalité de proposer une approche cross-plateforme euh, et donc de pouvoir mélanger de l'infrastructure. Amazon, Google, Azure, OVH, etc. etc., etc. Euh, pourquoi c'est important d'avoir une approche cross platforme ben Justement pour le côté euh, dont je parlais au début de, de, mon, de mon speech, avec de la domotique par exemple. Où on a envie d'avoir un, un réseau euh, qui va mettre ensemble euh, notre Google Home, l'Amazon Alexa, la serrure de la porte d'entrée, le frigo, etc., etc. pour laisser rentrer euh, le livreur de produits frais quand il arrive parce que le frigo a recommandé des bières parce qu'il n'y en avait plus. Euh, voilà. Donc euh, je vais laisser euh, Adrien conclure. On arrive effectivement à la fin de ce talk. Euh, <coughs> on espère que ça vous a plu, déjà. Euh, ce qui est important à retenir, c'est que c'est un, un work in progress, une perpétuelle progress, j'ai même écrit, parce que en fait, cette idée, c'est que pla cette plateforme, c'est juste une base sur laquelle on peut rajouter plein de trucs. Il y a des développements techniques vers lesquels on peut aller, ce que, ceux que j'ai évoqués un petit peu, mais aussi celui que tu évoquais sur l'histoire du cluster malicieux qui pourrait être alimenté pour créer des, des, des nœuds supplémentaires euh, par des hackers alimentés par d'autres trucs. On en avait un petit peu parlé comme des développements possibles de cette plateforme. On pourrait imaginer qu'à terme, cette plateforme, les gens puissent payer de façon anonyme pour remettre des nœuds. Et finalement, si on la rend vraiment résiliente et qu'on la referme sur elle-même, qu'on jette les clés finalement des comptes à la poubelle, bah, tant qu'il y a du blé, pour faire simple, bah, la plateforme elle continue à vivre quand elle, elle est virtuellement indestructible. Surtout si elle est, si elle est vraie sur des sur des sur des un fournisseurs multiple Donc il y a plein de trucs qui pourraient être marrants, c'est pour ça qu'on parle un petit peu de cool axe là on est vraiment dans cette idée de début, de base de la plateforme, et c'est pour ça qu'on vous propose à terme de venir euh, vous enrichir ce talk, c'est un petit peu le talk dont vous, dont vous êtes le héros, on a créé une petite base, et l'idée c'est que le repo on va l'ouvrir dans, dans, dans quelques jours là, et que chacun puisse aller y aller de sa pull request, de proposer des add on qui soient techniques, qui soient fun en termes de en termes de, de, de use case et qui permettent de continuer de perpétrer cette histoire. Des slots de conf, on en a quelques autres à venir. Et l'idée, c'est d'enrichir le truc et d'en faire un truc vraiment sympa et qui soit aussi l'occasion, blague à part, d'aborder des sujets très sérieux parce qu'on a parlé d'infrastructures immuables, on a parlé de résilience, on a parlé de microservices, on a parlé de plateformes, on a parlé de plein de trucs euh, concrets en dehors de cette métaphore. Il me reste plus qu'à vous remercier. Merci à tous. Ah <rire> Merci à tous. Vous êtes vraiment des pourris. Et je vous souhaite une bonne journée.